Je m'appelle Nour Daoudi-Dramé. Euh, Romain Di Meglio. Gilles Doguet. Je suis chargé de développement commercial pour l'Île-de-France chez Saint-Plon. Euh, je m'occupe du réseau des saint -Ploniens. Responsable pédagogique île euh, de france C'est difficile parce qu'on est partenaire des deux chez Saint-Plon. Donc euh, les deux, mon capitaine. Orange. Apple. Euh, voilà, j'ai un iPhone donc, euh, et un Mac. Euh... Fortnite. Et là, j'aimerais bien vous faire la danse, mais je sais pas comment faire. Ah C'est dur. J'aime beaucoup la Charente, mais euh, Fortnite. Fort Boyard. Je regardais ça avec mes parents, donc c'est beaucoup de nostalgie. MDR. Plutôt MDR. J'aime beaucoup rigoler. Et chez Simplon, on rigole aussi beaucoup. Euh, MDR, euh, bah, on fait cette vie pour la passion, pour le fun. Alors euh, forcément, on est toujours MDR.